C'est lui qui occupait la 30e place durant l'année 2020, la deuxième place durant le début d'année 2021 est aujourd'hui l'homme le plus riche de la planète. Il s'agit, salut à tous, je suis Joseph, bienvenue sur ce troisième numéro consacré à la présentation des personnalités les plus riches de la planète. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache d'abord que je te souhaite le, le bienvenu ou la bienvenue, sinon... Abonne-toi, like, partage, laissez vos Dans cette vidéo, je vous présenterai les 20 personnalités les plus riches actuellement. Il y a eu euh, une mise à jour le 8 novembre 2021. Celui qui était premier au classement au début de l'année ne l'est plus. C'est pourquoi je vous fais cette vidéo pour vous mettre à jour également. Sans plus tarder, nous allons commencer avec à la 20e place euh, Philip Knight, un américain. Sa fortune est estimée à 64,3 milliards de dollars. Son entreprise, c'est Nike. À la 19e place, nous avons un chinois, Zhang euh, Changshan. Sa fortune est estimée à 66,5 milliards de dollars. Son entreprise s'appelle Non-Food Spring. À la 18e place, nous retrouvons Rob Walton de Walmart, un américain. Sa fortune est estimée à 67,9 milliards de dollars. À la 17e place, on retrouve Alice Walton. Je ne sais pas si c'est sont frère, mais à la 17e place, on retrouve Alice Walton, une américaine. De Walmart, sa fortune est estimée à 68,2 milliards de dollars. À la 16e place, un autre Walton, cette fois-ci Jim Walton, un américain de Walmart, toujours, avec une fortune estimée à 69,2 milliards de dollars. À la 15e place, on retrouve Gotan Adani, un indien. Euh, Dagani Group, sa fortune est estimée à 75 milliards de dollars. A la 14e place, on retrouve un Mexicain, le ben Grupo Carso, Carlos Slim. Et vous, sa fortune est estimée à 78,6 milliards de dollars. A la 13e place, on retrouve un Espagnol, de l'entreprise Inditex. Il s'appelle Amancio Ortega. Sa fortune est estimée à 83,4 milliards de dollars. À la deuxième place, on retrouve l'unique femme, et c'est une Française, Françoise Betancourt de L'Oréal, avec une fortune estimée à 93,4 milliards de dollars. Onzième place, on retrouve un autre Indien, cette fois-ci de Reliance Industries, au nom de Mukesh Ambani. Sa fortune est estimée à 95,5 milliards de dollars. Et à la dixième place, euh, on retrouve euh, le cercle des personnalités ayant déjà atteint le 100 milliards de dollars. Donc, à la dixième place, nous avons Warren Buffett de Berkshire Hathaway avec une fortune estimée à 104,6 milliards de dollars. À la neuvième place, on retrouve Steve Palmer, un américain de Microsoft avec une fortune estimée à 105,8 milliards de dollars. À la huitième place, on retrouve le fameux Mark Zuckerberg de Facebook avec une fortune estimée à 122 milliards de dollars. À la cinquième place, on retrouve le binôme de Larry Page, Sergey Brin de Google, avec une fortune estimée à 122,2 milliards de dollars. À la sixième place, on retrouve le fameux Larry Page, avec une fortune estimée à 126,9 milliards de dollars. Toujours l'entreprise euh, Google. Entreprise, entreprise, entreprise. À la 5 place, on retrouve Larry Edison, avec une fortune estimée à 130,6 milliards de dollars. Son entreprise s'appelle Oracle, un américain. À la quatrième place, on retrouve le patron de Microsoft, Bill Gates, avec une fortune estimée à 138,4 milliards de dollars. À la troisième place, on retrouve le géant de Louis Vuitton. Bernard Arnault, avec une fortune estimée à 197,1 milliards de dollars. Tout le monde le connaît, c'est un Français. A la deuxième place, on retrouve le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, avec une fortune estimée à 203 milliards de dollars. Et à la première place,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 4 milliards de dollars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu vers le haut, à mettre un commentaire, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine.